En fait, le premier truc à faire, mais on va voir après, c'est de quantifier, c'est-à-dire qu'est-ce qu que tu veux vraiment. Parce qu'en fait, moyen-effort, ça veut rien dire parce que le moyen-effort pour toi, c'est pas le moyen-effort pour moi. Tu vois ce que je veux dire Et Ça ne sera pas le moyen-effort pour toi, ce ne sera pas le moyen-effort pour toi. Il faut euh, retirer les mots moyens et forts et mettre ce qu'il y a pour toi. Tu vois. 15 ans, si t'es. Euh, moi j'accompagne des gens qui ont 50 ans. Bah, 15 ans c'est une stratégie intéressante parce que par exemple j'ai une personne qui veut partir au Portugal pour sa retraite, qui est gardienne d'immeuble et qui veut partir. 15 ans c'est intéressant. Quand tu as 20 ans, 15 ans, ça ne sert pas à grand chose. Tu vois Donc c'est. Euh il oui, y a aussi que plus on en prend sur longtemps, plus les taux d'intérêt sont forts aussi. Quoi. Donc, euh, ça, mais qui va rembourser ton prêt Oui, ça, ça, ça c'est toujours pareil. Vrai. Et les intérêts en final Les taux sont tellement bas, bas qu'en fait, à 0,2% prêt, ce n'est pas un taux beaucoup plus élevé. Après, il y a une vraie bascule. Il part, a eu une conférence aussi il y a un mois, c'était avec euh, Michael Zonta. Moi je, ouais, si ouais, je connais Michael Zonta et il expliquait un petit peu la même chose. Bah, lui il expliquait aussi qu'il ne cherchait pas à négocier justement ces 0,2 ou 0,3%. On va, on, va, on va en parler, moi je vais vous parler du système bancaire. Il ne faut, faut pas tout négocier parce qu'il vaut mieux. En fait, tout dépend comment tu vois l'immobilier. Si tu vois ça comme un business, c'est-à-dire que tu veux faire plusieurs investissements immobiliers, dans ces cas-là, il faut construire ça comme un business. Dans un business, si on va travailler ensemble, je ne vais pas te saigner. Parce que j'ai besoin de toi. Et si je te saigne une première fois, tu ne retravailleras pas avec moi. Donc un banquier, il a besoin de ça. Sa... Vous connaissez comment on calcule les taux bancaires il y, a, il y a des taux, tu vas dans le journal, tu vas dans les journaux économiques et tu as les taux qui sont de la banque centrale européenne. Oui. Okay, donc, tu as un taux et à partir de ce taux-là, la banque peut prendre une marge. Oui. Aujourd'hui, on a presque des taux négatifs. Donc, en gros, l'argent n'a plus de valeur. Donc euh, la banque, euh, il faut lui donner. Elle projette une petite marge supplémentaire, mais elle gagne rien sur un prêt. Ouais, Aujourd'hui, bah, ça fait un moment. En plus, ils gagnent plus grand-chose sur les prêts. C'est ça. Et il y a un moment où ça va finir par. Va falloir que les banques gagnent de l'argent aussi, quoi. Alors, euh, ce système-là, il, a, il, a, il, a, il est. C'est un système qui va aller vers une crise, parce que il est. Euh, il est bon pour le. Pour nous, en tant que particulier, mais il est mauvais pour un système économique national. Donc, c'est quelque chose qui a un effet qui peut amener une crise, parce que du coup, en fait, euh, à un moment, ils, ils vont être obligés d'augmenter ah bah euh, les, les, euh, les taux directeurs. Donc là, on a des banques centrales qui, uh, qui pilotent les taux directeurs, ils vont, ils vont les augmenter. Et quand ils vont les augmenter, en fait, c'est là qu'on va Et la question. Ouais. C'est quand quoi, quoi La question, on se... en fait, nous en tant qu'investisseurs, c'est pas quand. C'est qu'est-ce que je fais pour que ça ait le moins d'impact pour moi c'est Est-ce que tu maîtrises le camp coupé, bon bah non, mais non mais Donc te, coup, je te la pose oui, comme ça parce que… Moi, je ne la maîtrise pas. J'ai mon idée là-dessus, okay. mais je ne la maîtrise pas. Par contre, ce que je me dis, dis c'est que je vais les mettre les en place des stratégies pour que que c'est le moins d'impact sur moi. Et que limite, en fait, je ramasse les cadavres. En fait, c'est une opportunité. Et je vais vous en parler tout à l'heure dans le système bancaire, de toujours les stratégies à mettre en place pour pouvoir… Moi, ce que j'appelle, quand tu sors de chez le notaire, il faut que tu puisses ramasser une bonne affaire. Et comme tu disais, par exemple, si tu sors de chez le mais tu as fait ton prêt, mais tu peux plus rien faire derrière bah oui, c'est et c'est là qu'il faut travailler le truc et que même si ça te coûte 5000 euros d'intérêt en, en plus est ce que c'est grave si tu peux enchaîner une affaire supplémentaire mais quand à, mais euh, moi j'accompagne des, des gens elle a, elle, a, elle a quoi elle a 53 ans elle peut pas avoir, elle a, et avec un objectif si je vous en parlais tout dépend de l'objectif qu'on a si elle a un objectif de sortie pour sa retraite au Portugal 10 ans plus tard, je ne vais pas l'amener vers des crédits à 25 ans, ou pas forcément, ça peut dépendre, mais pas forcément. Parce qu'en plus, elle va partir au Portugal, donc potentiellement, elle sera plus résidente française. Enfin, il y a d'autres impacts, ça dépend. en tout cas, il ne faut pas moyen et fort tu le remplaces par un truc qui est dans ta tête, non te mais dis non mais tu vois ce que tu veux dire lui, lui il a, par il a parlé, c'est Stéphane, Stéphane a parlé tout à l'heure de, de cash flow, mais euh, la, la question c'était aussi de savoir, avant ce cash flow, combien ça rapporte en, en termes de, de loyer et finalement quelle rentabilité on est sur une commune sur Nantes, et c'est là où on peut effectivement comparer aussi plus aisément par rapport aux, aux autres produits qu'il y a sur Nantes aujourd'hui Alors je pense que je connais pas bien Nantes, moi j'ai acheté mais je connais pas plus que ça tu vois, parce que j'ai ouais, <rire> Paris. Paris. fait une étude de quartier et puis je savais que c'était rentable, mais au fait ça sert à rien de connaître une, une ville. Je suis persuadé qu'à Nantes, entre deux quartiers, tu as 1000 euros d'écart et tu as une, une criminalité qui n'est pas la même et du coup la, la valeur locative qui n'est pas la même.